Okay. Salut, salut, salut J'espère que ça va bien. Vous écoutez le Wrestle Rock Podcast. Dernière euh, émission de l'année 2022. Je suis avec mon co-animateur Benoît Lafarra et qui est Nassaravan. Comment ça va, mon Ben Ça va très bien. Et moi, je suis avec Jonathan Drapeau et qui mm -hmm. Josh Ryan, oh, hein? est, On est dire ça. Yes sir, yes sir. Hey Ben. Ça fait, euh, ça va faire presque deux ans que notre projet, euh, au mois de mars, hein, va, euh, va, va, ah, va ouais, faire oui, notre oui. deuxième année euh, qu'on euh, qu a starté ça. Puis honnêtement, euh, moi je me souviens de la première émission qu'on a faite, quand euh, je disais « on va développer des belles choses », ben crime », je pense que c'est… Euh, on, on a tenu notre promesse. Oui, et euh, objectif accompli honnêtement, puis si euh, on peut… Euh, Parler un petit peu euh, de la rétrospective, en fait, de notre année euh, 2022. Euh, Benoît, on a, euh, grâce à toi, mon recherchiste d'amour. recherchiste d'amour. Ben on, ben ben oui, on, on, bon. on a travaillé beaucoup euh, très fort là-dessus. Et puis, euh, ben, euh, euh, on a eu des très belles entrevues cette année. Chers auditeurs, si jamais calibre, vous n'avez pas vu nos, euh, nos émissions, honnêtement, ça vaut vraiment la peine. Euh, une de nos préférées, euh, pour, euh, pour me dire peut-être, la préférée oh, de nos deux. Bien hein. bien, euh, honnêtement, Randy Kutcher, ah, ça oui. a été quelque chose d'incroyable. Si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller sur notre page YouTube pour la visionner. Honnêtement, ça a été génial. Le gars était super généreux de son temps. Oh, Puis, oui. euh, on a pu parler un petit peu de euh, la plupart du beau temps avec lui. C'est pour ça qu'au début de l'entrevue, là on a commencé ça, bang, parce que le gars nous a tellement mis à l'aise. Euh, toujours sourire, on super pas faire gentil, puis euh, on a parlé, tu sais, nous, on, chers auditeurs, on est de Lévis, euh, du côté de Québec, sur la Rive-Sud, et puis... Euh, lui, vu que son euh, nom de famille, c'est Couture, ben, on s'est mis à parler un peu de, de ses ancêtres, puis tout ça, on disait qu'à avait avant... Un... Boulevard Guillaume Couture. Oui, c'est ça. Dit. Exact, exact. Fait que ça nous a tellement mis à l'aise. On a parlé de plein de choses super généreux. Puis, il s'en allait tourner euh, les Sacrifices 4 euh, en ouais, Bulgarie. Le, on était chanceux de le pogner, cette date-là, euh, fin octobre, genre. Parce que là, le lendemain, il partait pour Sofia, en Bulgarie, pour euh, le restant du tournage des Sacrifiés 4, euh, Expendables euh, pour les anglophones. Yes, Avec Sylvester euh... Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et j'en parle. Yes, et puis ensuite de ça, ben euh, on a eu aussi des très, très belles entrevues, là... Euh... Je pense euh, à euh, Monsieur Raymond Rougeau, monsieur Raymond Rougeau qui est maire de Rougeau nice. qui était très généreux de son temps. On a eu aussi euh, la belle Layla, euh, boxeuse euh, professionnelle pour Interbox. Qui a gagné son dernier combat et donné, elle est à 8-0 oui, oui. maintenant. Oui. Ensuite de ça, on a eu aussi euh, les, Killer Bays. les Killer Bays, qui étaient vraiment Le super sympathiques. Oui. Duke de Dopster josey qui était vraiment oh, super oui. gentil. Ahmed Johnson, euh, Al Snow, qui était vraiment... Euh, super sympathique avec nous. Euh, on a eu Jean euh, Crougeot. Jean Crougeau, on a eu Stevie Ray, ah. euh, Sabu, pierre charles Ouellet qui, est, qui fêtait d'ailleurs son anniversaire le 30 décembre dernier. Yes, euh, bonne euh, fête, monsieur Pierre-Carle. Merci euh, ben, encore pour l'entreprise que tu nous as accordée. Exact. Et en parlant, dans le fond, euh, des Québécois, ouais. euh, Benoît, Aujourd'hui, on a décidé de faire un cadeau à nos auditeurs. Euh... De fin et de début d'année. Oui, exactement. Ça faisait longtemps que vous l'attendiez avec une certaine impatience. On, on se fait écrire quand est-ce que vous allez diffuser, quand est-ce que vous allez diffuser. Ben, c'est aujourd'hui, mesdames et messieurs. Yes. Et puis, euh... ben, go ahead, my friend. Dans le fond, euh... on, va, on va garder l'anonymat de la personne, dans le fond. Oui, on peut euh, pas. l'émission. Euh... c'est une émission spéciale qui euh, est considérée concernant l'accident qui s'est passé, la terrible accident euh, de voiture euh, qui a impliqué euh, les défunts euh, Tarzan, la bottine de Tyler, des bois et Maddox Lafan. Oui, c'est ça. Et puis, c'est pour ça le parc de Laurentide le 24 décembre euh, 1985. Ça fait d'ailleurs 37 ans, euh, déjà 37 ans, la perte de ces trois... Euh, c'est trois gros noms de la lutte au Québec de l'époque. C'est oui. ça, exactement. Et puis, euh, ben, on a eu un, un fidèle auditeur qui nous a contacté, qui voulait garder l'anonymat de tout ça. C'est normal. Et aussi. puis, euh, ben, c'est un monsieur qu'on qu salue d'ailleurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, euh, cher tout, auditeur. Euh, en fait, de nous avoir prêté euh, les artefacts euh, de Monsieur Tarzan Taylor et euh, Monsieur euh, Michel Lefebvre. Donc, euh, vous pouvez voir ici une, une, une graciosité de monsieur. Euh, en fait, euh, sur le coup, euh, j'ai... C'est quasiment, croisé, la, quasiment croisé, la mannequin dans <rire> « the, the, well, the price is right ». Oui, et puis... Les euh, articles. Euh, exactement, c'est ça. Combien ça peut valoir, je ne sais pas. Mais euh, non, blague à part, sur le coup, j'étais comme un peu... Euh, c'est pas le cas du Je n'étais pas, euh, pas certain, dans le fond, euh, si c'était vraiment euh, la vraie botte de oh. Tarzan Tyler. T'sais, t'sais. Puis euh, si on regarde vraiment sur des photos tout ça, on peut vraiment voir de près que la bottine, elle a été peinturée, elle est rose, c'est ça que tu nous ouais, disais. Oui, il y a là? une petite anecdote qu'on va parler plus oui, tard dans... puis À l'intérieur, on voit clairement qu'elle euh, a, euh, a servi pour donner des coups. Là, je ne sais pas si on voit, là, mais oh, de de même c'est ça exact on s'excuse un vers, peu là mais un autre sens, ça. ouais peut-être plus comme ça Oui, ouais, c'est ça mais bref euh, ben c'est ça c'est la vraie botte en fait de Tarzan Tyler qui a été euh, retrouvée euh, donc c'est vraiment cool qu'on ait pu vous euh, présenter ça en exclusivité et puis on a aussi un autre, autre relique. Euh, un autre relique, mon ami donc tu peux nous montrer ça à l'instant ça c'est euh, une corde à danser euh, qui appartenait euh, fort probablement à Mad Dog Lefebvre. Ou peut-être Adrien Desbois aussi. Ouais, ben, J'imagine que ça doit être plus à, à Mad Doug Lefebvre, parce qu'Adrien Desbois ne veut pas faire d'accord de danseur dans le convoi. C'est pas juste ça. Hein. Mad Doug Lefebvre, c'est un grand chum à Raymond Rougeau puis Raymond Rougeau, ouais. il y a quand même un entraînement de boxeur. Ouais, les boxeurs, c'est pour le cardio. Là, exact, lui. exact. Donc, euh, ben, on est très, très, très choyé de pouvoir vous, euh, vous les présenter en exclusivité. Ça, Joe, là tu mets, tu, mets, tu mets du cuir autour de ça. C'est quasiment le, le fouet de Michel Pfeiffer dans Batman Returns. Là. <rire> Yes! Et puis, euh, ben dans le fond, on voulait vous parler un petit peu, euh, tu sais, le, le sujet dont, dont il va être question aujourd'hui, comme on disait, c'était l'accident... Euh, euh, Fatale du 24 décembre 1985 dans le parc des Laurentiers. Aujourd'hui, on... ça se nomme réserve faunique. Oui, c'est Comme ça. la WWF se nomme aujourd'hui WWDE. Exactement. Et puis, ça impliquait les lutteurs, comme j'ai dit, Tarzan, de la bodine Tyler, Pierre Maddog Lefebvre et l'arbitre Adrien Desbois. Exactement. Et puis, eh bien, tout d'abord, euh, dans le fond, euh, tu voudrais parler un petit peu de Camille Tourville. Hein, oui, du... ben, c'est ça, les, les victimes de, de l'accident. Euh... Exact. Euh, oui, c'est ça. Euh, ben, là, on va parler de la première qu'on a présentée la bottine, bien sûr. C'est M. Camille Tourville qui euh, dit Tarzan Tyler. Il est né le 4 décembre 1927 à Montréal, Québec, Canada. Là, j'annonce, dis-nous bravo quasiment. <rire> Après une carrière canadienne de près de 10 ans, euh, euh, dans les années 50, sous le nom de Tarzan Tourville, il débute chez nos voisins du Sud, les États-Unis, dans les années 60. Puis euh, c'est ça, ben, puis euh, c'est là qu'il prend le, le nom de Tarzan Tyler, parce que le, le public anglophone il avait de la misère à prononcer euh, « Tourville », tu sais. Ouais, ouais, ouais, c'est Tourville, Tourville, ouais. tourville Wilson <rire> euh, ». D'ailleurs, euh, je vais faire une… Mais en fait, je vais en parler un petit peu plus tard, euh, en fait… Euh... On va avoir un, un, pour la prochaine année là, des, des, des personnes intéressantes qu'on va pouvoir interviewer, mais on va en parler plus tard. On va continuer sur la, la, la lignée de Monsieur. Euh, Tyler. Donc, euh, ben, il en fait, dans le fond, euh, c'est en effet aux États-Unis qu'il connaît euh, de nombreuses rivalités avec les champions du monde, euh, qui dominent le circuit tel que M. Euh, Vern Gagni, Lou Tice, Dory Funk Jr., euh, Bruno Sammartino, euh, mais euh, sans succès. C'est ça, il n'a jamais été champion du monde. Euh. Exact. Mais il a fait carrière en équipe, notamment avec le grand Luke Graham. Yes. C'est alors que le 3 juin 1971, dans un house show à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, bien entendu. Lui yes. et Graham ils ont battu Dick, de Bruiser et de Shake lors d'une finale de tournoi pour déterminer les tout premiers champions WWWF qui est lancé de la WWE, comme on n'arrête pas de mentionner dans nos nostalgies. Yes. Le 12 novembre 1971, ils ont également remporté le WWF International Tag Team Championship face à The Mongols, mon yes. nom un peu, yes, um... uh, Bepo <coughs> Tito à Pittsburgh, Pennsylvania. Yes, puis euh, mis à part ses succès dans l'ancêtre de la WWE, ben, il a fait une carrière euh, dans diverses fédérations, telles la EWA, IWA, uh, Stampede Wrestling. Les euh, territoires le NWA. c'est Et... ça. C'est fait un tour des étoiles. Exactement. Vous voyez, euh, dans le fond, on, on parlait tantôt de la couleur rose là, euh, de la botte. Euh... Là, je l'explique. Oui, oui, vas-y, mon ami. Ben, dans le fond, vous voyez qu'il y a mots. C'est ça, exactement. La couleur rose qui sort euh, du jaune que vous voyez là. là. Oui. Ça c'est parce qu'au départ, là, il faisait équipe avec Tito Senza, euh, avec des bottes roses, euh, un tactique, euh... mais. Euh, ouais, un... ouais, je ne me ouais, ouais. pas exactement le titre, vous ouais, ouais, le direz ouais, ouais. dans les commentaires, je ne me souviens pas par cœur du titre personnellement, veuillez me pardonner. Puis euh, c'est ça, quand il a viré manager, il a tout simplement peinturé la botte en jaune, il doit avoir fait ça au airbrush, ou ouais. ouais, ouais, ça ouais, pas Il pas fait faut ça au qu que tu sais. Euh... C'est une, une botte qui est usée oh, et oui. puis on voit clairement là, que oh, ça a été fait à la canette d'esprit oh, parce qu'à oui. l'intérieur, on voit clairement. Mais ça fait que... ouais, ouais. 13 jours qu'il a fait ouais, ça. Ouais, ça C'est mais... ça. Ça a quasiment 50 ans ce botte-là. Exact. Plus exact. Que ça, puis, ouais. euh, ben, dans le fond, euh, son surnom venait du fait qu'il qu qu semblait curieusement apte à terrasser son adversaire en le frappant avec, euh, avec le pied. Un seul pied, toujours le même. Euh, fait que dans le fond, euh, c'est là que ça l'a poussé les amateurs de lutte à penser qu'il y avait quelque chose de caché dans la, la bottine. Fait que quand ils, ils montaient dans le ring, euh, le public criait toujours, et je cite, il y a quelque chose dans ta botte, il y a quelque chose dans ta botte. Fait que là, c'est de là que, tu sais, ça l'a. Ça euh, c'est venu euh, Tarzan Tyler. Puis euh, pour les, euh, les professionnels, dans le fond, qui connaissent bien les bottes de lutte, là, vous voilà, pouvez, le, le, vraiment, le, le genre, couille. constater, là. La semelle là, c'est pas une semelle genre conventionnelle. Eh, Excusez-moi l'expression, elle est dure, en tabarnak. Ouais, ok, eh, on dirait du bois là, tu sais. Fait que euh, c'était euh, particulier. J'ai quasiment envie de te poser une question comique. Je oui, vous mon ami, une question ridicule, mais je m'instruis et puis vous le direz dans les commentaires. Ouais. La bottine souriante, c'est -tu, tu inspiré c'est de Tarzan la Bottine Pire? Je sais pas. Ah, honnêtement, mais... c'est drôle, puis c'est pas drôle. Non, non, non. Mais, euh, bref. Euh, on a dû s'inspirer pareil un peu, ils je veux, je veux pas. Ben, j'imagine. Pour faire bon, 50 ans, ça existe. Ben non. Puis en plus, ben, c'est une belle. Euh, parenthèse. Une belle parenthèse. Et puis, euh, on parlait euh, juste à, après, dans le fond, euh, du défunt Pierre Lefebvre, ouais. qui est né le 24 février 1955 à Charlemagne, comme euh, la. C'est ouais, la chanteuse internationale. Euh, ben dans le fond, M. Lafort avait commencé à lutter à 17 ans, ben, en 72, je crois que c'était même, la même année que Raymond. Raymond, en 71, 71 qu'il avait dit. Oui, c'est ça. Et puis en 73, il, il prend une pause de deux ans, puis il devient soudeur. Il fait un retour en 75, puis en 76, son meilleur ami, dans le fond, qu'on qu disait, qui était Raymond Rougeau. Bonjour, M. Rougeau. était à Atlanta pour, pour le promoteur Jim Barrett. Barnett, euh, Barnet, excuse-moi, bon, puis dans le fond, euh, le Five a fait sa carrière à la Atlanta pour la GCW, et non la Game Changer Wrestling, mais <rire> bien la Georgia la Championship Wrestling, euh, et puis euh, jusqu'à la fin des années 70, et puis en 1979, ben, euh, il, il lutte pour la filiale de la euh, Pacific Northwest National Wrestling Alliance. Okay. Et puis, en euh... 1980, dans le fond, il a fait un retour à Montréal yes. euh, pour lutte internationale de Varoussac. Ben, C'est sûr parce que Varoussac a viré lutte internationale Ouais. Quand Bravo, Martel, euh, il avait acheté ça. Oui, ouais, Il y avait des Oui, c'est ça, exact, exact. exact. Okay. Il a connu euh, du succès en remportant le titre international des poids lourds. Il a remporté sept fois les titres par équipe tag-team international canadienne avec des partenaires comme euh, Michel Dubois, Pat Patterson, Billy Robinson, French Martin. Il a eu de belles fioles avec euh, les Rougeaux, Gino Brito, Tony Parisi et Dino Bravo, bien sûr. Il yes. a par la suite lutté au Japon et a lutté à la WWF, principalement dans des hausses-choix à Montréal. Mais Là, de la manière que je dis ça, ça laisse croire que ce gars-là, c'est un gros will. Quand tu jouais avec Bravo avec les Rougeaux, ah, c'était les top face de l'époque. C'est certain. puis au dans Québec. le fond, euh, quand on interview souvent des, des anciens lutteurs, ils nous parlent souvent des, euh, des loisirs Saint-Jean-Baptiste. On parlait de PCO tantôt. PCO vient de là aussi, des loisirs Saint-Jean-Baptiste. Ouais, Saint oui, Pat Girard, c'était l'entraîneur. C'est ça. Et puis... Euh, euh, ben, Adrien Desbois fut l'un des plus grands arbitres de l'époque dans Verroussac, parce qu'on parlait de Verroussac. on parle ouais, la troisième de, euh, de Saint-Jean-Baptiste. Et puis, euh, l'un de ses bons moments, ben, c'est ça, dans le fond, euh, c'est quand euh, il a renversé la décision euh, dans le combat, King Tonga, puis Dino Bravo, le euh, le match, bravo euh, qui ouais. était au Forum de Montréal, si je ne m'amuse, ouais, en 1984, lorsqu'il a disqualifié ce dernier. Euh, nous ne connaissons pas euh, sa date de naissance, malheureusement, mais si jamais vous le savez, écrivez-nous en commentaire. J'ai lu quelque part qu'il avait 35 ans quand, quand il est mort. Okay. Il était un peu considéré un peu comme le Hurl-Lebner de l'État international. Il arbitrait pas mal les ouais. matchs, les Main exact, events. Exact, puis... exact. Et puis, juste avant de parler un peu de la… De la... Ben, en fait, on va en parler. On va carrément rentrer dans le sujet. Ouais. Euh, ben, L'événement tragique, dans le fond, euh, dans la nuit du 24 décembre 1985, les trois amis retournaient à Montréal. Euh, dans la voiture, euh, il y avait, euh, comme je disais, il y avait des bois, le fèvre et euh, tarzan, Taylor. tarzan Tyler. Exact. Et après, le, le galop de lutte qui, qui se donnait, dans le fond, au centre Georges Vizina de Chicoutimi, euh, ben, les conditions météorologiques étaient vraiment pas belles, c'était euh, c'était pas favorable Étant pour prendre la, hein. cool cool. la route. Puis on s'entend que le parc de Laurentides, c'est vraiment une, une place très dangereuse au Québec pour circuler surtout l'hiver. Ça a changé par exemple, dans le temps, tu avais il peut quasiment tout le temps faire des face à face, ce n'était pas vraiment éclairé, ils ont amélioré ça depuis… c'était vraiment dangereux. Et puis, ben euh, Pierre Lefebvre, qui chauffait la voiture, euh, c'était une escorte lynx à l'époque avec Tyler assis en avant, puis Desbois était assis en arrière. Ils euh, ont perdu le contrôle de la voiture, puis se sont fait frapper par un camion-citerne. Les trois amis ont pris le fossé et personne n'a survécu à l'accident. Donc, ça a été une mort euh, instantanée, malheureusement. Tu sais, on, on se posait souvent la question, mais puis toi, hein, on a tellement feuilleté des affaires, puis on va, le, on va poser ça aux auditeurs, aux Wrestle Rockstar et tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Yes. Avez-vous déjà songé à ce que serait la lutte professionnelle si ces trois gars-là étaient restés vivants lors de cette tragédie? Tu sais, admettons là, que c'est ça, Il, il serait peut-être au Hall of Fame de WWE. Ah bien, j'imagine. Surtout si l'autre a été le premier champion de team. Exact. Puis tu sais, je ne sais pas jusqu'à quel niveau. Puis une autre question aussi qu'on pourrait poser ben aux oui. fans. Oui, vas euh, Saviez-vous aussi que la voiture qui était juste derrière eux contenait Raymond Rougeau, Jacques Rougeau, Dino Bravo et puis Gino Brito? Auriez-vous pensé, qu'est-ce qu que la lutte aurait été si ces quatre personnes-là importantes euh, du Québec aurait été impliqué aussi dans cette euh, dans ouais, cette mais... euh, malchance. Parce que ces gars-là sont irremplaçables. Exactement. Exactement. Euh, D'une certaine manière. Tu sais, Raymond Rougeau qui était un grand annonceur, là, qui a quasiment... Euh, il a fait beaucoup de jo de, de oui, job-ins pour Avec, de euh, avec euh, notre ami Jean Brassard. Et puis... jean euh, ben... toujours n'aurait jamais battu au s'il avait été mort. Effectivement. Quel Québécois, quel Canadien aurait battu Hogan. Personne. Euh, personne. Euh... Et puis, ben, certaines, hypothèses pe euh, certaines hypothèses peuvent être facteurs de cette stratégie, euh, de, de cette tragédie. Ah, oui, excusez-moi. Ben, Est-ce que c'est la fatigue? Est-ce que c'est l'alcool? Est-ce que c'est les conditions routières? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Peut-être. Seul le, le Dieu le sait et le diable sans doute, comme Parce je dis souvent. Ils n'ont pas fait de rapport d'autopsie mais en 85 c'est vrai que c'était pas, pas comme le tour, DM, pas comme aujourd'hui euh, au le temps évolué qu'aujourd'hui tu sais c'est vrai alors euh, ben, je pense qu'on a fait quand même un bon, euh, un bon tour de table on euh, peut les en montrer une petite oui, dernière fois ben oui la fameuse corde à danser Yes. Est un parce que... yes. On est vraiment content maintenant de pouvoir avoir eu ce prêt-là. De, de cette généreuse personne. Hein? Oui, oui, vraiment. C est, c est vraiment On ne remerciera jamais ça. assez cette merveilleuse yes, personne. Euh, hein? Merci, monsieur... Euh, monsieur X. Euh, monsieur X, c'est ça, Mr. X. Et puis, euh, voilà. Et puis, euh, ben, j'espère que vous allez passer un bon temps des fêtes. Euh, honnêtement, euh, surtout que là, est, on est le 31 décembre, on va se dépêcher à vous mettre ça en ligne le plus oh, rapidement oui, possible. Et puis, ben, euh, du fond du cœur, Ben, euh, vu que tu es là, ben, je te souhaite une bonne année ah, oui, euh, aussi, de ce euh, 2023 2023 dans quelques heures. Oui, en Australie, en euh, Nouvelle-Zélande, c'est déjà fait. Yes. <rire> Et puis... Euh, All the best, fuck the rest. Je pense ouais. que c'est ça, euh, ça. ça sera ça notre, notre devise. Puis en plus de ça, pour la prochaine année, on peut-tu annoncer en exclusivité qu'on va avoir euh, une personne particulière? Veux-tu le, veux le dire? Une personne particulière, tu parles de Harvey Whippleman. Yes. Ah ben oui, c'est ça, exactement. Harvey Whippleman. Euh va faire partie des éventuels invités, si ce n'est pas le premier invité de 2023. Yes, exactement. Et puis, euh, ben, on va travailler fort aussi pour avoir, on ne vous nommerait pas le nom de la personne, mais euh, c'est un ancien euh, de la WWF. C'est un ancien World Heavyweight. On espère, honnêtement, de l'avoir avec, avec nous pour quelques minutes. On travaille extrêmement fort. On espère pouvoir l'avoir en 2023. On a 12 mois pour réussir à travailler ce euh, dossier-là. Donc, on espère que ça puisse se autre affaire, ensemble. ça, on le répète assez souvent dans un podcast, dans un texte qu'on écrit. Le Wrestle Rock podcast, ce n'est pas seulement de la lutte et de la musique. Ça peut être toutes sortes de sports. Fait que ça, ça peut être aussi du show business. Attendez-vous d'avoir. Certaines vedettes du show business euh, au courant de l'année 2020. Exactement, là, euh, comme on parlait, on a eu Randy Kutcher, mais ouais. qui ne dit pas qu'on n'aurait pas des personnes d'arts martiaux, euh, des, des acteurs de films. Ouais, euh, on travaille extrêmement fort, on se souvient, là, de M. Kissy, euh, qu'on n'a pas malheureusement ouais, pu Problème technique. Problème technique et... Problème euh, euh, euh, d'horreur euh, aussi. Yes, exactement. Euh, C'était Tank dans euh, Kickboxer, mais euh, on ne vous a pas oublié, on travaille extrêmement fort là-dessus, on a eu euh, plus pas loin d'une vingtaine d'invités cette année. Euh, très choyé, honnêtement, d'avoir pu avoir ce. Euh, il y a M. Dory Junior aussi, que ça n'a pas donné qu'on aille. On s'excuse, on n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'il a devenu? Yes, Parce que ça. le monsieur, il, il est malade, c'est ça, je pense. Ben, le monsieur, il vieillit comme tout le monde. Euh, ils ont eu, euh, il y a eu beaucoup de euh, brass camarades au Texas, entre autres. Il y a eu la tempête. Ouais. Euh, ça n'a pas été facile pour lui. Il a été impliqué aussi euh, du côté de la NXT. Euh, sachez qu'on vous a... l'avait annoncé, quand on vous annonce quelle y promesse promesses qu'on fait. Exact, ou... mais euh, sachez, sachez qu'on travaille euh, extrêmement fort pour vous. Comme on vous a dit, le contenu est gratuit, il va toujours rester gratuit. Euh, comparativement à tout ce qui se fait dans, au Québec, mais nous, on va s'organiser toujours pour donner, euh, vous faire plaisir. Donner aussi, du rendement. C'est ça, ça notre devise et puis... De ben voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce beau moment euh, exclusif que vous ne verrez probablement pas ailleurs, surtout avec ces beaux artefacts-là que Benoît, tu pourrais nous remontrer juste avant de finir ouais, l'émission. Oui, et puis, euh, ben, je vous remercie beaucoup. Euh, honnêtement, passez un beau temps des fêtes et puis une belle année 2023 remplie d'amour, de succès, de santé, de richesse. On vous embrasse et on vous attend au mois de janvier pour une émission spéciale avec notre collègue Harvey Whippleman, ce qui risque d'être vraiment très intéressant. Alors, c'est une euh, et puis euh, c'est un rendez-vous, chers amis. Et puis, juste en terminant, je, je passerai le micro à mon collègue Benoît Laferrière qui pourrait nous prédire, Nastradaben, dans sa boule de cristal, qu'est-ce que le Wrestle Rock Podcast pourrait avoir pour la prochaine année Okay, comme, comme invité ou comme... Oui, ouais, tu pourrais... Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu souhaites pour le Wrestle Rock Podcast pour la prochaine année? Pensez à Bob Sapp. Oui, ça pourrait être intéressant. Yes, on va essayer de travailler fort là-dessus pour essayer d'avoir ce gars-là. Honnêtement, ça serait vraiment nice. Yes. Euh, Sonny, tu mis Lincitch. Yes, yes, yes, yes. On Je le jouer ça dans ma boule de cristal. Yes. On marque à jouer d'autres sortes de boules, mais ça... <rire> <rire> Super. Alors, ben, merci beaucoup. Et puis, euh, on vous embrasse tous et on se voit euh, en janvier 2023. Euh, prenez bien soin de vous. L'action ne manquera pas. Au revoir.